Salut les droguers, salut les drogueuses. alors là on est sur le truc de Blur. C'est développé par Bizarre Création et c'est édité par Activision, c'est sorti en 2010. Donc euh, c'est un jeu euh, de voiture des armes. Ouais donc c'est un peu, en fait, c'est euh, c'est sorti en même temps speed seconde, donc ça, ça, ça, ça lui a un peu fait de l'ombre, donc c'est que c'est moyennement rendu, mais il y a quand même encore quelques joueurs sur les salons vu que le jeu est de, d'excellente qualité. Et euh, en fait bah ça ressemble un peu à Waipou dans le sens où il y a des armes des bonus à personne, En fait c'est un peu un Mario Kart like dans une ambiance plus réelle on va dire. Ouais, un peu plus NFS. Ouais. Mais sauf que c'est vraiment Mario Kart Like en fait, on dirait pas en apparence mais c'en est vraiment un. D'ailleurs euh, la pub jouait sur ça, hein, si vous vous souvenez. Ouais, ouais. Voilà. Et au niveau de l'histoire, il y en a une ou pas Non, y a pas d'histoire. Il euh, y a des mecs, il y a des rigots, faut les buter euh, en les battant. Euh, ouais. Donc tout à l'heure on est farain, hein, Ouais. Un peu comme un NFS, en Paris, non, NFS une fois. Non, un NFS, il y a une vraie histoire. Pardon, les derniers, il y a une vraie Ouais, non, mais euh, sur PSP, moi j'en avais un. Euh, ah oui, oui, mais c'est sur PSP. Euh, J'avais ma et c'était... Euh... Ouais. Donc là, c'est en même mode destruction dégager, en fait, donc il faut euh, défoncer les gens. Donc euh, là, on les... est dans une course simple en l'air. Non, local. non, c'est euh, une course destruction là. Ah d'accord, ouais. Je vais leur niquer la gueule sans crever. Pour mettre des points. Et genre, tu vois, les petites Ford là, c'est vert, ça ne me rapporte pas beaucoup de points, alors que les Hummers, ça me rapporte plus de points, mais ils sont plus longs à dégoûter. Ok. Et euh, Donc euh, parlons du gameplay, c'est maniable ou euh, Ouais, mais c ça reste quand même technique, hein, c'est pas non plus, c'est pas complètement Mario Kart. Hein. Ouais, c'est un peu plus. Tu t'es pas à fond partout. Donc. Réussite. Ah déjà. Ouais. Faut que je recommence. Euh, mmh. Ouais, donc ça va. Et au niveau des voitures, elles sont personnalisables. On peut juste personnaliser la peinture en fait. Ouais, mais il y a plusieurs voitures, tu peux les acheter. Ah, une... Non, non, tu les achètes pas, tu les débloques. Mais il y a une très grande palette de voitures et des voitures très sympas. C'est catalogue avec des voitures et vraiment réussi. J'ai si, euh... remarqué aussi une connectivité à Facebook. Ouais, tu peux tout partager sur Facebook. Hein. Les gens n'ont strictement rien à branler, mais <rire> tu peux mettre absolument ce que tu veux. Genre, je regarde telle bagnole. Euh... C'est vraiment n'importe quoi, c'est pour les gros addicts du Facebook. Okay. Et donc au niveau des armes là il n'y en a qu'une seule mais il y en a plusieurs en vrai. Par contre pouvoir mettre sais il y a un mode photo. Ouais. Euh, par contre pouvoir mettre ses photos sur Facebook, ça peut avoir un côté marrant. Voilà. Ah d'accord, donc un mode photo, c'est toujours sympa, moi j'aime bien. Ah oui, il est sympa en plus ce jeu. Et euh. Donc euh, bah oui c'est ça. Et au niveau des armes, il y a un peu quoi dit euh, bah les trucs classiques, là par exemple c'est des armes, on s'attire euh, des espèces de projectiles en avant ou en arrière, on peut C'est marrant dire. Euh, donc là il n'y a que ça dans ce mode, mais sinon après il y a l'équivalent des carapaces rouges, donc ça s'appelle la surcharge, il y a des mines, il y a... Y, a des... y a de la nitro, il y a un peu de tout, c'est de quoi s'amuser quoi. Il y a des clichés du genre. Ouais, c'est classique mais il y a de quoi s'amuser. Ouais. Ok. Donc bon, on se retrouve tout de suite euh, online, c'est ça Ouais. Nous voilà online dans une course, c'est ça Ouais, euh, donc, donc euh, là on en a muté, mais euh, y a, y a une, dans notre salon, il y, y a un mec qui est en train de draguer une meuf. <rire> c'est euh... incroyable, c'est <rire> un salon de vidéo. Euh... Donc oui, pleur est un bon moyen de pécho, donc achetez-le. <rire> ah, Il y a trois emplacements d'armes en fait, tu peux les choisir. Ouais, euh, donc ça, ça permet un peu d'établir ces petites stratégies pour euh, quel objet garder, par exemple quand on est en tête ou quand au contraire on doit remonter. Euh, moi, quand je suis en tête, j'essaie de me mettre l'arsenal du leader, donc avec un bouclier, une réparation et euh, un objet pour se défendre. Ouais, donc tu peux faire des stratégies, c'est assez simple. Ouais. Et tu peux même, tu sais, tu peux détruire les objets avec euh, d'autres objets. Ah, c'est vrai cool. quand tu prends du dégât, notamment, euh, tu risques de mourir, mais en plus tu perds en performance. Ok. Et euh, donc, euh, au niveau du multijoueur Donc, c'est très réussi, c'est très très fluide. Hein, euh... Ouais, les, les, les, les, les performances graphiques baissent largement quand tu es en multijoueur local hein. bon, je, bon, quand tu es en local oui mais en online euh, ça te fait pas ouais bah ben, par contre en multijoueur local pense euh, ça devient de la psp hein. euh, non ça si on voit pire hein, franchement sur certains jeux oh, mais moi j'ai trouvé que ça assez ouais, flagrant par, exemple, par contre c'est jusqu'à 4 et donc ça peut être marrant jusqu'à 4 ça peut être agréable euh, surtout que le mode baston là en fait il n'y a pas de guillem donc quand tes à 4 c'est drôle ouais et donc online tu me disais qu'il n'y avait pas tout le temps du monde pas tout le temps du monde, mais là, il y en a Quand il y a que 2-3 personnes, tu me disais que c'était chiant un peu aussi. Ouais, mais par contre, quand il y a du monde, ça devient ouais. génial. Ouais, Ouais, c'est sympa, à condition que les gens s'y mettent quoi. Ouais. Et euh, en fait, il tu... n'y a jamais eu beaucoup de monde dessus, mais il y a presque autant de gens, il y a un peu, juste un tout petit peu moins de gens qu'à la sortie. Donc. Et il euh, y, a, y, a, hum, y a toutes les toutes les vues habituelles Code Pit, Habitat Non, il n'y a que euh, Parcha qui est derrière la manière D'accord. En fait, je suis que septième. Ah, ah c'est pas mal. Est, euh, lui est sympa et les graphismes euh, ouais c'est jolis ouais bon, ouais euh, c'est sympa en fait et euh, la VO j'ai vu qu'on pouvait mettre ta propre musique euh, ouais j'ai oublié de le faire là mais ouais, et les musiques du jeu même par défaut sont sympas donc, ouais euh... elles sont très sympas donc euh... moi franchement je la mets pas souvent la même et les, les, et sont... les bruitages t'es bien là quand t'as une arme qui arrive là le guide du du c'est quand tu mets ta musique t'entends moins les bruitages mais ça va ça fait moins du que sur Storm. Ouais c'est ouais, assez sympa, hein. c'est assez joli, c'est un peu délirant. Parce que c'est un côté un peu genre réaliste euh, comme et ça. Ouais, est ça allait, est en, bizarre, alors, en même temps c'est fait... un recart like quoi. Ouais, voilà. oh, enfoiré. Ouais donc c'est assez amusant. Donc il y aura pas de deux à cause du Ça c'est du... White Angel 33, c'est la nana qui est en train de se faire draguer. <rire> <C 'est>, euh, <rire> donc, tu, tu, tu disais que le le s'il n'y si avait pas eu trop de succès, c'était simplement à cause de Speed Second ouais, qu'il y, y a eu trop de jeux qui lui ont fait de l'ombre, en plus il est sorti en mars euh, et euh, bah, par rapport d'ailleurs à Speed Second tu trouves qu'il est meilleur ou pas Bah à Speed Second j'ai pu essayer que la démo mais euh, Enfin je sais que j'ai fait un choix entre les deux, j'ai choisi celui-là, après je sais pas si j'ai eu raison, mais je regrette pas Ouais il est grave là hein. Je vais peut-être me prendre l'autre pour les besoins de notre site mais. <rire> Et à ce moment-là on pourra en parler sur cette rogue-là. D'accord. Euh, bah sur ce on vous dit salut hein. Salut.